Je me sens à bout Pour les 150 ans, depuis une semaine, les Niortais peuvent admirer sur la façade des Halles une projection de photos anciennes, les Halles comme elles étaient avant et aujourd'hui. Le temps fort des 150 ans ce sera samedi 4 septembre, samedi au matin, pendant la durée du marché. Les clients qui vont venir nous rendre visite pourront trouver une roue de la chance et gagner de nombreux lots, des paniers gourmands, des bons d'achat. Un concours avec la ville de Niort, un concours photo du bâtiment. Les lots sont remis samedi. On aura également le conservatoire de musique de Niort qui va nous rendre visite pour animer un petit peu la, la matinée. Et le soir, on trouvera un apéritif pour les 150 ans, de 18h à 22h, avec la présence du maire, des commerçants, un peu de musique, histoire de fêter tous ensemble nos, nos Halles qui sont chères chez New york -tel. Madame, bonjour.